C'est la bière du pays Voyez ouais, là-bas La maison en délire Les peaux sont pleins jouer ai mes détriers Quels jeux brouillants Et quels éclats de rire Ce sont encore Les flammes de délire En La cité, nos Français, tout en dans le peintre fond des lézards, avec la liberté, à plein vert. Et la bière du pays mais je chante À ce refrain à boire Peintre qui, est, qui nous illustre tous Géants couchés Dans leur linceul de gloire Mon cédé Faire à dire avec nous À pleurer Salut à toi, Père Limpide et Londres, Je tiens pour faire Et le bonheur en main. Ah, j'en voudrais Verser à tous